Bonjour et bienvenue à vous qui me rejoignez euh, dans cette vidéo, euh, soit sur ma chaîne YouTube, soit euh, sur mon compte Instagram. Donc je me présente, je m'appelle Aurélia Rigobus, je suis thérapeute holistique. Holistique parce que je vais accompagner les femmes sur tous les plans de l'être, à savoir le plan physique, émotionnel, euh, mental, énergétique et spirituel. Donc euh, aujourd'hui, je vous propose un nouveau format de vidéo. Si vous êtes sur la chaîne YouTube, vous remarquerez que j'ai euh, réalisé beaucoup de vidéos avec de nombreux conseils sur tout ce qui a trait, et eh bien, l'alimentation, puisque je suis euh, diététicienne euh, d'origine. Hein, j'ai obtenu mon diplôme en 2009, donc euh, ça remonte maintenant euh, à un moment. Euh, et puis j'ai évolué dans toute euh, ma, bah, dans toute euh, mon évolution euh, personnelle et professionnelle euh, vers justement ces fameux autres plans. Donc que je me suis euh, spécialisée dans une approche comportementale euh, et notamment en lien effectivement avec l'alimentation. C'est pourquoi vous retrouverez beaucoup de vidéos sur le comportement alimentaire, l'alimentation intuitive, la pleine conscience... Euh, je me suis également ensuite formée sur tout ce qui était donc approche aussi au niveau du corps, l'image corporelle, donc vous retrouverez aussi des vidéos là-dessus. Et puis voilà, les TCA, euh, et puis des vidéos plus en lien aussi avec des méditations, des émotions, puisque maintenant ça fait partie eh bien, de qui je suis, de ma pratique, euh, d'inclure tous ces différents outils qui m'ont aidé moi d'abord dans bah, mon optique de, de, de développement personnel et puis bah, des outils forcément que je donne ensuite à mes clientes pour pouvoir les aider elles aussi à, à, à prendre leur envol, à reprendre les rênes de leur vie et à pouvoir euh, eh bien, révéler en fait leur âme, être de nouveau alignée sur leur chemin de vie pour pouvoir s'éveiller. Euh, ma mission c'est un peu comme un guide de pouvoir eh bien, éclairer, vous éclairer, vous donner des pistes pour vous aider à vous libérer en profondeur de, de, de mal-être, de choses qui vous qui peuvent avoir un impact sur le corps, sur l'alimentation, le comportement alimentaire, mais finalement sur plein d'autres domaines. Donc l'objectif c'est d'aller creuser en profondeur, de libérer justement en profondeur tout ça, pour que vous puissiez eh bien renouer avec vous-même, faire la paix avec votre corps, avec l'alimentation, mais faire la paix de façon générale avec vous-même et être plus aligné, hein, retrouver du sens dans votre vie. Euh, donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un nouveau format de vidéo, donc plus en version vlog, euh, tout simplement parce que euh, voilà, j'ai déjà créé beaucoup de vidéos avec des conseils. J'avais envie maintenant aussi de vous de vous embarquer un petit peu avec moi pour euh, tout simplement que vous puissiez apprendre à me découvrir pour les personnes qui euh, me voient pour la première fois puisse voir un peu euh, eh bien mon ambiance, mon approche, euh, les différents outils aussi que je propose, euh, ça pourra aussi euh, vous aider forcément à, à créer votre propre boîte à outils, à vous donner des pistes aussi d'exploration. Donc l'objectif c'est vraiment que vous puissiez me découvrir, découvrir mon univers. Euh, donc à chaque fois, euh, donc, euh, ce sera tous les mois maintenant, tous les mois je vous enverrai donc ce vlog, vous pourrez regarder, et eh bien euh, euh, suivre en fait mon évolution euh, personnelle, les livres, les, les, les livres que je vous conseille, hein, les livres que j'ai lu que je vous conseille qui en tout cas moi m'ont apporté des choses et, euh, et en tout cas je vous l'espère qu'ils vous en apporteront aussi c'est l'objectif euh, vous montrer les outils que je pratique parce qu'en voyant et eh bien euh, peut-être que du coup il y en a qui ressortiront plus que d'autres donc ça vous permettra et eh bien de, de mieux en fait cibler euh, votre besoin donc voilà des bouquins. Euh, vous expliquer aussi moi mes prises de conscience du mois précédent, mes nouvelles intentions. Alors on va parler de nouvelle lune et de pleine lune bien sûr, mais euh, voilà comme à chaque fois c'est des nouveaux mois et eh bien tout simplement vous parlez de, de mes intentions, de mes projets également. Euh, et puis à la fin je ferai, euh, j'essaierai de faire à chaque fois euh, une méditation. Alors sur un thème, alors soit ce sera sur l'intuition du moment, soit j'aurai décidé un thème en lien avec ce que j'aurais pu vivre dans le mois et j'aurai quelque chose, à, un besoin de vous partager quelque chose sous forme méditatif. Et ensuite, je vous proposerai aussi une guidance justement pour le mois qui s'ensuit. Alors je vous proposerai trois tas, donc vous pourrez choisir les tas et puis ensuite voir et eh bien ce que cela peut signifier, ce que peut, ça peut représenter pour vous dans le mois qui arrive. Donc voilà, l'objectif c'est de vous apporter un contenu d'une façon différente euh, en lien avec ce que moi je fais pour moi-même euh, pour vous donner des exemples, des outils pour vous permettre toujours pareil de, de créer votre propre chemin de développement spirituel. Alors c'est parti, ça y est, on commence avec donc cette rétrospective du mois passé, donc de ce mois de novembre mais aussi du mois un petit peu précédent parce que j'ai fait pas mal de choses. Euh, pour les, les femmes qui me connaissent déjà et avec qui je travaille déjà, elles savent que voilà, je, moi aussi hein, j'aime bien aller vite, j'aime bien libérer plein de choses, on y va, on y va, on y va... Alors, Parfois, souvent, le corps se, se manifeste, hein, me rappelle à l'ordre, mais voilà, je, je, je comprends, je sais ce que vous ressentez, donc j'ai tendance aussi à utiliser beaucoup de choses pour moi, mais ça me permet aussi eh d'aiguiller encore mieux forcément mes clientes, notamment quand c'est des clientes que je rencontre en cabinet, bah, ça me permet aussi de les renvoyer vers d'autres thérapeutes qui utilisent d'autres techniques pour toujours pareil, les aider à, à se libérer encore plus en profondeur. Alors, euh, je voulais vous parler euh, de plusieurs choses. Donc, euh, Alors, on va commencer par le Reiki, puisque j'ai passé mon troisième degré de Reiki au mois de septembre. Euh, donc, un degré euh, euh, qui a été très intensif pour moi au niveau euh, des, des émotions. Euh, beaucoup, beaucoup d'émotions qui sont remontées, d'autant que juste avant... Euh, juste avant j'avais fait un travail sur les vies antérieures donc j'avais commandé euh, quelque chose sur les vies antérieures donc une, une, une personne qui se connecte dans les ananas akashiques et qui donc euh, regarde quelles sont les vies antérieures qui euh, nous impactent dans l'instant présent donc forcément des choses voilà, qui sont remontées un peu à la surface. Petite blessure d'abandon, comme ça au passage, euh, bien bien présente donc forcément ça fait remonter des choses à la surface. Euh, ensuite donc le Reiki est venu bah, forcément réappuyer là-dessus, donc il y a des choses qui sont ressorties, euh, voilà, abandon, rejet, c'était assez assez difficile et en même temps j'ai vécu de très belles choses, déjà du partage avec les personnes avec qui j'ai pu euh, réaliser cela. Alors ma binôme de Reiki c'est Manuel Perrin avec qui j'ai fait d'ailleurs une interview, elle est naturopathe, euh, iridologue, et elle fait aussi du sonido, puis elle fait, voilà, elle travaille et aussi avec les médecines énergétiques chinoises, donc euh, voilà, je vous remettrai au passage son compte, je vous invite à aller le voir et puis à aller voir aussi l'interview qu'on a réalisée toutes les deux. Donc voilà, c'était un moment assez riche, assez euh, émotionnel, mais vraiment beaucoup d'amour, de partage. Euh, je vous parlerai aussi de ce que j'ai ressenti tout à l'heure justement avec euh, les âmes, euh, mes expériences là, qui se développent par rapport à tout ça. Euh, mais donc du coup, voilà, un degré donc qui me permet maintenant eh d'être maître Reiki thérapeute, euh, donc d'avoir une casquette, plus, on va dire encore plus professionnelle dans ma pratique de cette technique donc de rééquilibrage énergétique, hein, d'aller vraiment rechercher d'un point de vue thérapeutique, d'aller vraiment comprendre et rechercher et, et, et, et être vraiment dans une démarche presque plus de soins, hein, même si je sais que ce terme est plutôt réservé au médical, mais d'aller vraiment euh, d'aller vraiment creuser en profondeur les problématiques euh, et d'aller vraiment agir euh, au niveau énergétique. Donc c'était vraiment très, très sympa. Euh, je vous parlerai d'ailleurs tout à l'heure de, de ma petite expérience par rapport à ça aussi que je réalise sur moi-même. Euh, donc voilà, j'ai pris conscience forcément bah, de, de toutes ces parts d'ombre. Euh, j'ai réalisé ensuite, euh, après le Reiki, euh, ce qu'on appelle la CPA, donc la Communication Profonde Assistée, avec une thérapeute qui est donc en région parisienne. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais aussi vous donner ses coordonnées. Euh, donc c'est une personne qui se connecte à votre âme et en fait qui parle au nom de votre âme. Alors comment dire que ça, ça m'a aussi plutôt pas mal chamboulée euh, parce que euh, j'avais des questions, c'est toujours pareil, hein, on a toujours des questions bien précises en tête. Et puis ben, finalement on se rend compte que euh, le problème n'est pas là, c'est-à-dire que là je pense que mon âme je l'écoutais tellement plus, tellement pas qu'elle avait besoin de, de, de, de repartir à la base, hein, à la base des choses. Euh, donc des choses très très fortes qui sont ressorties par rapport à ça. Euh, même moi au niveau euh, de mon corps, au niveau des ressentis, j'ai ressenti vraiment des choses assez fortes. Euh, et puis voilà, les mots employés forcément m'ont touché c'est logique, c'est moi. Mais, euh, mais voilà, euh, mon âme a utilisé les mots d'ange. Euh, voilà, Il y avait des, des choses au niveau justement de la mission, de faire du bien aux autres, d'accompagner les autres. Donc c'était très percutant forcément en lien avec mon travail, mais aussi avec mes blessures d'âme en fait, et, et, et, et mes fausses croyances que j'avais aussi par rapport à moi-même. Donc du coup, à la suite de ça et euh, eh bien j'ai acheté un bouquin parce qu'il y avait vraiment cette notion d'ange qui était très forte et donc j'ai voulu creuser un, un petit peu plus parce que voilà, dans, dans tout ça, et puis en lien avec le Reiki tout ça, vous avez compris, hein, voilà moi j'ai fait les choses à la suite, donc ça a bien, bien, bien remué le, le petit cocktail, tout ça. Donc euh, voilà, vraiment de prendre conscience que bah, je suis pas parfaite, mais justement, c'est être moi, ça suffit. Euh, et, et en lien avec cette mission, comment justement, euh, ma mission, c'est vraiment de guider les gens, hein, de, de guider les personnes, de les éclairer. Euh, c'est vraiment comme ça que je le ressens, hein, comme si euh, voilà j'étais un guide et que j'éclairais des choses et, et je suis là pour vous éclairer, en tout cas c'est comme ça que j'ai ressenti, et donc du coup tout ça pour dire que euh, j'ai du coup commandé ce bouquin euh, de Dorine Vertu euh, alors Dorine Vertu je la connaissais déjà un petit peu parce que j'allais acheter son bouquin sur les archanges et maîtres ascensionnés d'ailleurs c'est un bouquin dont je me sers euh, pour faire vos soins de, de pleine lune et nouvelle lune dont je vous parlerai tout à l'heure euh... Alors voilà, parfois je la trouve un petit peu perché, et puis parfois bah, ça fait du sens, c'est toujours pareil, hein. l'objectif c'est pas de croire à 100% ce que les autres nous disent, pas du tout, hein. chacun doit créer son propre cadre de référence, l'objectif c'est voilà, c'est de piocher vraiment ce qui va résonner en vous. Donc moi je vous montre des choses, et voilà, si ça vous titille, si ça vous donne envie de le lire, et eh bien j'aurais fait une partie de ma mission, c'est donc de vous éclairer et d'aller chercher des infos là-dedans. Alors, donc, ce bouquin, Le Royaume donc, des euh, anges terrestres, c'est un guide, alors je vous dis s'il y a marqué, un guide pratique pour les anges incarnés, les élémentaux, les magiciens et autres artisans de lumière. C'est un guide très très intéressant parce qu'il va euh, vraiment vous donner une description, une définition en fait de, de différentes, on va dire, archétypes, différentes personnalités. Alors, j'utilise le mot archétype parce qu'on n'est pas obligé de croire aux anges, etc. Ça n'empêche que chacun a des capacités, des particuliers, particularités, pardon. Euh, et alors évidemment, comme dans n'importe quel bouquin, ou n'importe quelle famille d'âmes, quand on va rechercher ces familles d'âmes sur internet, on a l'impression qu'on correspond à tout. Alors évidemment ça ne m'a pas échappé, mais on se rend compte finalement qu'il y a quand même des catégories dans lesquelles on a encore plus d'atomes crochus. Donc ce bouquin il m'a aidé en fait à mettre des mots, alors c'est pas un bouquin de, de résolution de problèmes. Hein. Là c'est vraiment un bouquin avec des définitions, mais ça permet vraiment, en tout cas pour moi, euh, de, de mettre des mots en fait sur ce que je pouvais ressentir, sur ma façon de fonctionner, mes comportements, euh, mes comportements avec moi-même mais aussi avec les autres, ça m'a vraiment permis de, toujours pareil, hein, quand on met des mots sur les choses, on n'est pas là pour s'enfermer dans une étiquette, dans une catégorie, dans une case... En tout cas, moi, j'essaye le plus possible de, de sortir de ça. Euh, mais ça n'empêche que ça rassure, parce que c'est ce sentiment d'appartenance, et de se dire que, ah ouais, en fait, tout ce que je vis, c'est normal, et que potentiellement, du coup, il y a d'autres personnes qui ressentent la même chose, bah, ça fait quand même du bien. Donc, ce bouquin, je vous le conseille. Si, euh, peu importe hein, que vous soyez thérapeute ou non, ou que, que voilà, vous ressentiez des choses, euh, des attraits pour euh, le spirituel énergétique, vous êtes en train de vous ouvrir. Alors, c'est très... Je beaucoup ce qui est en train de se passer en ce moment, hein. beaucoup de gens s'ouvrent à tout ça. Euh, c'est normal, c'est fait exprès, donc euh, je vous invite à le consulter. Voilà, c'est peut-être pas un bouquin que je vais garder dans ma bibliothèque, mais c'est un bouquin qui m'a fait du bien en tout cas à ce moment-là. Euh, vraiment, encore une fois, pour mettre les mots, donc euh, voilà, je, je correspond à, on va dire, 99,99% ,99 à la catégorie des anges terrestres, et c'est ce que mon âme m'a dit aussi euh, lors de la CPA. Mais j'ai aussi beaucoup de similitudes avec, le, avec les, comment les, les magiciens, alors là on est plutôt dans les anges mystiques, voilà, il y a ce côté guérisseur et un peu sorcière, euh, qui voilà, je pense qu'ils font écho forcément à mes vies antérieures. Euh, mais voilà, en tout cas, encore une fois, c'est un bouquin qui est intéressant justement pour mieux comprendre, toujours pareil, vous savez que j'aime travailler sur le comportement, pour mieux comprendre ses comportements, et toujours pour trouver cette sensation d'appartenance et de sens. Euh, si je pouvais aussi résumer une autre de mes missions, c'est vraiment de vous aider à trouver du sens à ce que vous vivez. Et ce sens-là, moi je suis là encore une fois pour vous éclairer, mais après ce sens c'est à vous de le trouver parce que c'est votre vie et c'est à vous de trouver le sens de votre vie. Donc ce genre de bouquin peut vous aider, hein, je vous le remontre en, en gros plan, euh, ce genre de bouquin peut vraiment vous aider à euh, trouver du sens à ce que vous faites. Voilà. Voilà le bouquin que je voulais vous partager donc pour ce mois-ci. Donc tous les mois, j'essaierai soit de vous parler d'un bouquin que je viens de lire ou un bouquin que j'ai déjà lu, mais en tout cas des bouquins qui m'ont marqué et qui m'ont apporté des choses. Euh, je voulais aussi, donc euh, alors forcément avec tout, tout ce chamboulement et, et, tous les, et tout cet éveil en moi qui a déjà commencé depuis un moment, mais là encore une fois avec ce Reiki, etc., ça a encore plus mis en avant certaines choses. Donc j'ai enfin accepté de voir certains signes que la vie, ou mes guides, ou les deux, euh, m'envoyaient concernant la peinture, euh, puisque euh, voilà j'avais commandé un chevalet de peinture sans faire exprès. <rire> je me suis trompée dans la commande et ce que j'ai reçu, euh, c'est moi hein, qui me suis trompée, hein, c'est pas la commande qui s'est trompée, mais euh, en fait c'était un chevalet de peinture et puis je l'avais euh, doucement mis de côté il y a pff, deux ans. Euh, et... Et bizarrement, je l'avais jamais renvoyé. Donc euh, voilà, quelque chose que j'avais gardé. Et puis régulièrement, euh, ces derniers temps, en fait, euh, quand je faisais les tirages de cartes. Alors que ce soit moi, mes cartes euh, perso ou sur Instagram, hein, ça on en voit beaucoup en ce moment. Eh bien, j'avais toujours cette carte de la créativité. Euh, alors dans le Dixit, il y a une carte euh, d'un chat qui peint. Je l'ai tiré sans arrêt, cette carte. Donc voilà, j'avais beaucoup de messages sur la peinture qui venaient. Euh, il y a même une fois où j'ai demandé tout simplement à mes guides hein, de m'envoyer un message par rapport à cette peinture, s'il fallait que je fasse quelque chose. J'avais des idées en lien avec cette peinture, hein, de créer des peintures intuitives, des peintures euh, qui pouvaient créer quelque chose au niveau énergétique. Euh, C'est d'ailleurs euh, la première peinture que j'ai faite, euh, derrière moi en, en art-thérapie, d'ailleurs avec donc euh, une personne qui, euh, pareil, est en région parisienne donc qui est géniale, qui utilise euh, la sylvothérapie donc les arbres et donc la peinture. Euh, ça m'a fait un bien fou en fait de pouvoir extérioriser euh, sur la toile euh, des choses comme ça. Et, euh, et donc forcément j'ai remis encore un peu de temps à mettre euh, à mettre le pied euh, le pied sur l'étrier, mais finalement je m'y suis mise. Voilà, j'ai demandé à Mélise j'ai demandé clairement euh, si... Euh, fallait que je fasse des peintures intuitives énergétiques et, euh, et si le signe était positif, je voulais, c'est-à-dire que j'ai décidé quel était le signe euh, que je voulais qu'on m'envoie. Euh, parce que sinon on ne sait jamais si c'est un signe positif ou négatif. Et un jour, une personne que j'apprécie beaucoup m'a dit mais en fait demande le signe que tu veux voir, comme ça tu seras sûr si c'est positif ou négatif. Et on se dit bah oui. C'était tellement simple que je n'y avais même pas pensé. Euh, et donc j'ai demandé à voir ce le, à, à ce qu'on me dise que. à voir le mot peinture. Ça, ça ne pouvait être on ne peut plus clair. Et comme à chaque fois qu'on me fait une demande, ce fameux lâcher prise, c'est-à-dire que j'ai demandé ça et après je me suis dit, de toute façon ça va mettre au moins plusieurs jours à arriver. Donc hop, j'ai lâché prise, j'ai laissé le truc, j'ai passé ma commande et puis euh, en fait je suis passée à autre chose. Et dans la journée, je l'ai reçu le signe et je ne m'y attendais pas du tout. C'est-à-dire que euh, j'ai fini mon travail, il me restait encore quelques temps avant d'aller chercher mon fils à l'école, et donc j'ouvre mon bouquin, j'étais abonné au magazine Happiness, j'ouvre mon bouquin, et puis je décide de potasser, ça faisait un moment, je ne l'avais pas lu, mais je sais pas, là j'avais envie de le lire, et je commence à lire donc un article, et... Euh, et j'en lis un deuxième, et sur le deuxième, euh, eh bien, je me rends compte qu'en fait ça parle de peinture. Que ça parle de peinture en Suède, de gens qui font des ateliers de peinture, mais à aucun moment il y a le mot peinture. Je vois bien sur les dessins qui font de la peinture sur l'atelier, mais le titre de l'article, c'était pas du tout ça. Et donc je me dis que, bah voilà, encore une fois, c'est mon mental qui prend le relais, etc. Mais je décide quand même de lire l'article parce que ça m'intéressait. Donc l'article fait plus d'une double page. Hein. Euh, dans tout l'article, il y a le mot peinture une seule fois Juste une seule fois, alors que de, dans tout l'article, ça parle de peinture. Mais le mot peinture est écrit une seule fois. Et en plus, il est écrit entre guillemets. Donc il, vraiment, il ressort ce mot peinture. Donc voilà, j'ai pris ce signe pour moi, encore une fois. C'est moi qui ai donné du sens à ma vie, qui ai donné du sens aux choses que je pouvais recevoir dans la vie. Toujours pareil, peu importe ce en quoi vous croyez, peu importe si c'est des guides, des anges, euh, si c'est le hasard, peu importe. La vie, elle est faite de magie, la vie elle est belle, la vie elle est faite pour être vécue. Donc c'est à vous de donner le sens que vous avez envie de donner aux choses de la vie parce que c'est ça qui va vous donner l'élan, le dynamisme pour avancer. Peut-être que si j'avais pas vu ce signe, je me serais mise à la peinture, mais j'aurais peut-être mis plus de temps alors qu'en fait, bah maintenant je m'y suis mise... Bah déjà je le fais à mon rythme, mais ça me fait du bien. Donc l'objectif c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce qui est bon pour vous et qu'est-ce qui veut, vous permet de vous mettre, de sortir de votre zone de confort et de vous mettre dans cet élan positif et dynamique euh, et donc de donner du sens à ce que vous faites, est-ce que vous vibrez, est-ce que vous ressentez Est-ce que souvent le mental il vous fait croire que non, non, non, on reste dans notre zone de confort, on fait surtout pas ça Parce que lui il flippe. Mais à l'intérieur, le petit corps, la petite âme, elle vibre à l'intérieur de vous et elle a des choses à vous faire faire. Bon bref, parenthèse, euh, donc voilà tout ça pour vous dire que euh, du coup je me suis mise à la peinture, euh, alors tout simplement après j'ai été voir donc des amis euh, aussi et puis je leur parle de ça et donc euh, genre, je leur disais j'ai toujours pas acheté la peinture, enfin voilà j'étais je, je, je, aussi en mode procrastination. Procrast, pro. pro Bon, bref, vous avez compris. Euh, et donc, du coup, euh, elles m'ont dit Ah, bah, il y a un magasin juste à côté, ils vendent de la peinture, c'est pas cher, avec plein de toiles. Ok, j'ai compris le message. Donc, j'y suis allée de suite. C'est-à-dire, cette fois-ci aussi, je ne me suis pas laissée embarquer par mon mental. Et donc du coup j'ai euh, j'ai tout acheté, j'ai pu aussi partager ça avec mon fils. Donc ça me permet aussi de faire une activité avec mon fils qui lui aussi finalement s'est mis au dessin alors qu'avant il n'aimait pas du tout, donc il adore la peinture. Et donc du coup je commence à faire des toiles. Alors il y a des toiles que, qui m'arrivent toutes toutes, très, toutes prêtes dans la tête. Donc j'arrive à prendre du recul maintenant et à plus me dire que euh, c'est pas grave si c'est pas exactement dans ma tête, mais ça demande ça demande des efforts de ma part. J'ai fait une peinture comme ça aussi. Alors là, c'est quand je travaillais sur mes parts d'ombre, c'était pour symboliser les parts d'ombre. Euh, alors j'en ai fait d'autres que j'aurai l'occasion de vous montrer, mais voilà, à chaque fois, c'est pour suivre aussi un cheminement personnel. C'est-à-dire que quand on travaille sur soi, parfois on a besoin, donc très souvent, hein, d'ancrer les choses. Donc on peut écrire, hein, faire du journaling, euh, mais toute autre à, activité créative peut vous permettre d'ancrer les choses, d'ancrer en fait votre... Euh, votre développement, euh, ce que vous êtes en train de vivre à, à tel moment. Et puis, vous allez voir que quand vous allez revoir la toile, quelques temps après, et eh bien euh, votre position aura changé par rapport à cette toile. Vous verrez des choses différemment. C'est vraiment tout un processus qui peut vous aider. C'est comme un support, en fait. C'est aussi un support de méditation, par exemple, pour méditer dessus. Donc, euh, c'est un exercice assez intéressant. Euh, et ce que je voulais vous dire aussi donc par rapport à, à cet éveil hein, que moi je vis aussi au quotidien, euh, donc par rapport justement aux âmes, aux âmes défuntes. Alors je reçois de plus en plus de clientes au cabinet et il y en a très souvent qui du coup en fait ont des âmes euh, accrochées à elles, des âmes des défunts. Euh, donc, Soit je les ressens, soit j'ai une intuition. Euh, alors, si jamais vous vous demandez si vous en avez une accrochée, euh, petite astuce qui marche quasiment à tous les coups. Euh, déjà, vous êtes fatigué en permanence. Il y a eu un décès dans, il n'y a pas très longtemps dans votre famille. Pas très longtemps, ça peut aller jusqu'à deux ans hein, quand même. Hein. Alors, parfois plus, mais en tout cas, là, en ces derniers temps, euh, voilà j'avais des personnes qui avaient, qui avaient des âmes accrochées à elles et ça faisait deux ans que la personne était décédée. Euh, et donc un fait qui est vraiment pour moi encore une fois un très révélateur eh c'est que la personne avait fréquemment des réveils nocturnes entre 3h et 4h du matin. Donc là c'est vraiment une fourchette hein, horaire, un créneau où je, je pense hein, que la frontière entre le subtil et, et le visible et le tangible est, est, est très très mince et où donc ces âmes qui sont sur d'autres plans ont plus de facilité eh bien à, à, à, à y mettre une action, à, à émettre une intention qui va nous nous toucher. Donc on peut se réveiller très fréquemment entre 3 et 4 heures du matin, ça, c'est très souvent qu'il y a une âme qui nous fait toc, toc, toc. Euh, donc, voilà, moi, j'ai déjà eu des expériences. Euh, voilà, toujours pareil, hein, chacun croit à ce qu'il veut, mais j'ai eu régulièrement des expériences où je me levais et j'avais le bras en l'air, tout droit en l'air et qui bougeait tout seul, ou alors la sensation qu'on me tirait le bras sur le côté. Euh, donc, voilà, si jamais vous vous demandez si vous en avez une, voilà, si vous avez régulièrement des, des réveils entre 3 et 4 du matin, c'est possible qu'il y ait une âme voilà, qui soit accrochée. Alors, elle ne vous vaut pas de mal, hein. rassurez-vous, c'est juste que en fait elle a besoin d'aide. Et donc très certainement vous allez être, laissez-vous porter encore une fois par les signes de la vie et très certainement que vous allez être amené à rentrer en contact avec quelqu'un qui en fait sera capable elle de le faire passer cette âme de l'autre côté ou peut-être même que vous, vous êtes euh, passeuse d'âme et que vous avez la capacité de faire passer de l'autre côté cette personne. En tout cas si ça vous arrive et que si au niveau de votre énergie c'est pesant, c'est fatigant parce qu'au moment ça peut vraiment pomper cette énergie et ils en ont besoin pour entrer en contact avec nous, je vous invite à, à euh, eh bien contacter une personne qui pourra justement vérifier si effectivement c'est euh, le, le, le, le, la conséquence d'une âme qui, euh, qui vous demande à l'aide, euh, ou alors tout simplement que vous, vous êtes réveillé entre 3 et 4 heures du matin, parce que vous étiez fatigué, vous aviez la gueule de bois, euh, vous aviez une migraine, peu importe la raison. Il hein, ne faut pas non plus aussi tout euh, euh, se dire que forcément c'est dû à une âme, c'est juste pour vous donner des pistes, encore une fois. Euh, voilà ce que je voulais vous dire du coup sur donc tout ce qui m'est arrivé, cette rétrospective et puis les différentes techniques que j'ai abordées. Donc encore une fois, si euh, c'est des techniques qui vous parlent, que vous avez envie d'essayer, eh bien contactez-moi ou laissez-moi un commentaire et je vous mettrai les coordonnées de la personne concernée si vous avez envie de la rencontrer. voilà. Alors en ce qui concerne maintenant, eh bien bah justement, qu'est-ce que je veux faire le mois prochain Mes nouvelles intentions, mes nouveaux projets. Euh, alors je vous ai pas parlé, j'ai aussi fait l'hypnose de l'hypnose régressive il y a très très peu de temps, donc euh, euh, voilà, j'ai pu canaliser des messages de bien plus haut, donc c'était vraiment en lien aussi avec ce qui se passe en ce moment et, et, et, et donc ce monde qui est en train de changer. Donc c'était un message rempli d'amour et très bienveillant euh, où en gros tout va très bien se passer et tout... Tout va dans le sens où, où ça devait aller, donc euh, voilà, faut se rassurer, tout va bien, juste prendre soin de soi, prendre soin des autres, ne pas oublier les autres, ne pas oublier que ce contact euh, est primordial pour euh, notre santé, euh, à tout point de vue, euh, notre évolution on a besoin du contact des autres, euh, on a besoin aussi, j'ai beaucoup de messages en ce moment sur la terre, la nature, se reconnecter à la nature, se reconnecter à cette terre, on a besoin de toucher la terre, on a vraiment besoin là de se reconnecter à elle pour écouter son message, la coucou elle nous dit quelque chose. Euh, donc vraiment là ce besoin de, de reconnexion à la terre, reconnexion aux autres, et c'est pas juste reconnexion mentale à travers les réseaux sociaux, c'est aussi le contact la chaleur humaine, ça c'est vraiment quelque chose qui est important. Alors je sais qu'on nous en empêche pour X raisons et je ne rentrerai pas dans le débat parce que là c'est mes croyances perso. Donc chacun croit et fait comme il l'entend finalement. Mais en tout cas, juste n'oubliez pas qu'on est des êtres humains et qu'on a besoin de ce contact et que c'est lui qui nous fait grandir. Voilà. Euh, du coup, forcément, bah, pour le mois de décembre, euh, eh bien il y a Noël. Alors, espérons-le que peut-être, potentiellement, nous pourrons profiter euh, en famille. Euh, en tout cas, pouvoir partager ça avec nos proches. Euh, et donc, du coup, bah, moi, mes intentions, là, c'est aussi de de prendre aussi un peu de, de bon temps aussi sur ce mois de décembre, de prendre quelques jours de repos aussi euh, par rapport à, à tout ce que j'ai pu faire dernièrement et cette évervescence, hein, que ce soit au niveau professionnel mais surtout personnel, hein, beaucoup de choses qui sont remontées à la surface, surtout avec l'hypnose régressive, donc pareil, hein, si vous voulez aller la voir, je vous la conseille, je vous donnerai son, son contact aussi si ça vous intéresse, toujours pareil, elle est en région parisienne, mais voilà, très intéressant euh, au niveau des vies antérieures et puis peut-être de messages canalisés ou autres s'il y a des choses à faire passer, euh, mais voilà, donc du coup, à moins de décembre, un peu plus cool. <rire> un peu plus détente, un peu plus cocooning, un peu plus famille, voilà, avec l'envie de décorer la maison pour Noël. Voilà, moi j'adore cette période de Noël, j'adore, j'adore manger en écoutant des chants de Noël, c'est mon kiff. Euh, voilà, ça doit venir de mon enfance. On faisait toujours des activités manuelles pour Noël avec ma mère, on décorait toujours, on créait nos décorations de table. Et donc ça, j'ai vraiment envie de le reproduire cette année, de pouvoir le faire chez moi, de pouvoir le partager avec mon fils. Donc vraiment de se, de, de profiter de, de de cette énergie de Noël qui pour moi est très c'est la famille c'est le, le contact et le contact avec les autres euh, la chaleur c'est le partage donc euh, j'adore cette période là et donc j'ai vraiment envie d'en profiter euh, de faire tout ce que je peux pour que ce soit un bon moment euh, et donc de prendre du coup du repos aussi euh, donc voilà mon objectif c'est euh, du repos continuer de travailler forcément hein, sur ce que l'hypnose régressive a fait un peu émerger là ces derniers temps hein, donc de continuer forcément ce travail euh, de dev perso alors je vous disais au début avec le reiki que du coup je fais une petite expérience sur moi même euh, toujours pareil hein, j'aime toujours expérimenter d'abord sur moi les outils que je vais vous proposer ensuite donc là j'expérimente euh, un soin de guérison de l'enfant intérieur alors j'ai des outils hein, de, pour libérer les, les parts d'enfant intérieur euh, et là, j'avais envie de, de, de, de conjuguer ça aussi avec un soin énergétique, hein, donc d'utiliser le Reiki pour aller justement nettoyer les différentes couches, les différentes strates, périodes de ma vie, hein, donc de moins 18 mois, hein, parce que même avant la conception, il y a des choses qui se passent, jusqu'à maintenant. Donc du coup, pour chaque période, <rire> c'est sur une semaine minimum. Donc c'est long, hein. euh, du coup, euh, voilà, ne serait-ce que pour faire les premières, la première dizaine d'années, c'est sur 5 mois. Hein. Donc euh, après, euh, voilà, après c'est un, un peu plus euh, condensé parce qu'on fait sur des tranches d'un an. Euh, mais du coup, c'est un soin qui euh, va durer ben, en fait toute l'année quasiment. Euh, mais que euh, voilà, quand j'ai acheté le bouquin de Nita, euh, euh, parce que je l'avais pas su là et donc je... <rire> Quand j'ai vu en fait l'expérience, je me suis dit ok j'ai compris pourquoi il fallait que j'achète ce bouquin, c'était spécialement pour voir ce truc là et il fallait que je teste en fait, ça m'attirait tellement ce qui disait que justement ça allait nettoyer les couches au niveau émotionnel, mental, les fameuses croyances hein, qu'on construit dans l'enfance, donc euh, guérir cet enfant intérieur vraiment de, au plus profond et puis remonter comme ça jusqu'à bah, jusqu aujourd'hui d'aller vraiment agir sur cet enfant intérieur. J'avais vraiment envie de tester, j'avais vraiment envie d'expérimenter. De, de, Donc euh, voilà, je le fais depuis trois bonnes semaines maintenant. Euh, alors après, effectivement, il y a la nouvelle lune, la pleine lune qui influence beaucoup. Mais c'est vrai que depuis que je le fais, je ressens au niveau de mon corps euh, qu'il y a des choses qui bougent. C'est-à-dire que tous les jours, j'ai un symptôme différent. Un jour c'est un vertige, le lendemain il y a des brûlures d'estomac, l'autre jour c'était une douleur dans le dos et, et toute la journée. Mais quand on change de jour, eh ben, on change de symptôme. Donc là je sais très bien que ce n'est pas une douleur chronique ou pas, okay, c'est qu'il y a des choses, voilà, mon corps manifeste en fait, hein, tout simplement, il est aussi en train de changer, donc il y a des choses qui se libèrent, c'est la conséquence tangible, ce que je peux ressentir, euh, qui est en train de se libérer. Donc jusqu'à présent c'est plutôt euh, positif ce qui se passe. Euh, par contre, voilà, faut, faut, faut se mettre dans l'endurance, hein, parce que voilà, c'est un soin dans la durée. Euh, faut savoir que le corps va se manifester. faut surtout lâcher prise, c'est-à-dire que voilà, on sait que c'est ça qui nettoie. Bah, on s'attarde pas sur la douleur, on est plus dans la bienveillance, on se repose si on a besoin de se reposer. Mais voilà, on laisse, on laisse couler, on suit le flot. Euh, donc c'est un soin voilà très intéressant, euh, qui est très très complémentaire forcément avec ce que je fais déjà dans le travail. Parce qu'encore une fois, c'est pas une solution miracle. Hein, L'objectif, c'est que ça vienne appuyer et favoriser aussi le travail conscient qu'on peut faire à côté, que moi en tout cas je fais à côté aussi. Euh, donc ça vient vraiment en coup de pouce, mais c'est un gros coup de pouce, hein. ça va vraiment venir après euh, éliminer des trucs sans même qu'on ait besoin de faire un travail conscient, mais c'est important, toujours pareil, d'être dans cette intention de guérison et juste pas laisser couler, et après je continue à faire mes petits trucs. Euh, voilà, encore une fois, c'est euh, on s'auto-guérit. Donc euh, ce soin-là, euh, voilà, je vais vous le proposer assez rapidement, euh, peut-être pas au mois de décembre, mais je pense que dès l'année prochaine, dès le mois de janvier, je vous proposerai euh, de réaliser aussi ce soin de guérison de l'enfant intérieur. Donc là, évidemment, c'est moi qui le ferai pour vous. Hein, je lancerai mes, mes petits envois de Reiki comme il faut. Donc encore une fois, je vous l'ai dit, ce sera un soin qui durera longtemps. Hein, le, le, le premier pas que je proposerai, ce sera sur les dix premières années de votre vie. Donc du coup, euh, ça veut dire que ce sera sur cinq mois. Donc il faut vraiment avoir envie. Là, pour le coup, c'est vraiment des personnes qui ont vraiment envie d'y aller. Euh, faut être motivé. Euh, et c'est surtout, c'est qu'encore une fois, c'est dans une réelle démarche de dev perso. Donc c'est aussi parce que je vais euh, prendre soin de moi et je vais aussi travailler sur moi pendant tout ce temps là. Mais en tout cas, c'est un soin voilà qui pour le moment fonctionne bien pour moi. Euh, donc j'ai vraiment envie de vous le proposer aussi. Donc voilà, on en reparlera du coup euh, euh, la prochaine fois. Donc ce sera, euh, je pense, pour 2021. Euh, les soins de pleine lune et de nouvelle lune continuent toujours, donc c'est des soins de soutien euh, que je propose donc durant cette, ces périodes qui sont un peu... Ou, ou, ça remue beaucoup hein, forcément euh, surtout quand on, on est très hypersensible et émotionnel euh, donc euh, le Reiki, toujours pareil, là c'est pas un soin énergétique comme on peut faire dans les soins Reiki en cabinet ou à distance là c'est un soin de soutien, donc euh, vous êtes dans une grille, moi je vous envoie de l'énergie quotidiennement et c'est une énergie assez douce, assez bienveillante, assez enveloppante qui vient vous soutenir en fait pendant cette période-là, surtout au niveau émotionnel, mais qui peut venir aussi faire travailler des choses en lien forcément avec la thématique de chaque nouvelle lune et pleine lune. À cela, j'associe toujours euh, un message des guides, euh, donc justement avec le fameux livre dont je vous parlais tout à l'heure de Dorine Vertu. Euh, voilà, je, je regarde avec mon pendule, je demande au pendule euh, qu'est-ce quel est le guide en fait qui est bénéfique pour vous qui a besoin de vous accompagner durant ce soin, ça vous permet et eh bien vous d'avoir une indication sur justement ce qui est en train de travailler chez vous, quelle est la thématique qui est en train de travailler chez vous qui a travaillé durant le soin Et toujours pareil, cette notion de conscience de ce qui se passe euh, est toujours importante et permet d'apporter en fait de la valeur encore plus au travail de libération que vous faites. Donc c'est important pour moi que vous sachiez aussi euh, quelle est la thématique qui a été abordée durant ce soin. Donc ces soins-là, ils durent donc pendant... Euh, c'est H24, hein, c'est un envoi en, en, en continu. Sur 7 jours, donc 3 jours avant la pleine lune ou nouvelle lune et 3 jours après. Donc c'est sur 7 jours. Euh, si ça vous intéresse, donc du coup c'est deux fois par mois, hein, chaque nouvelle lune et pleine lune, vous pouvez commander en ligne. Donc c'est 15 euros pour la semaine de soins tout entière, euh, donc avec l'envoi des guides. En ce moment, je propose aussi des guidances euh, gratuites. Euh, en lien justement avec cette période, un message à recevoir pour euh, traverser cette période. Donc voilà, je vous remettrai le lien de toute façon dans la description si ça vous intéresse, si vous avez envie de, de réserver votre prochain soin de soutien. Voilà. Euh, et du coup, la nouveauté, parce qu'il y en a une. Euh, alors, je l'ai déjà créé depuis quelques temps déjà, mais voilà, je vais vraiment vous en parler pour Noël. Forcément, hein, c'est la thématique du mois de décembre. Euh, donc, et qui dit Noël dit cadeau de Noël. Donc, euh, tout simplement, vous expliquer quel est moi, mon cadeau de Noël que je vais vous faire à vous. Euh, eh bien, ce sont ce que j'ai appelé les packs éveil de soi. Euh, pourquoi les packs éveil de soi Parce que vous l'avez compris, ma mission, c'est de vous éclairer, c'est de vous amener sur ce chemin d'éveil, justement d'éveil et ensuite après de développement personnel. Et spirituelle. Euh, donc l'objectif, c'est sur différentes thématiques de vous permettre de vous libérer. Et plus vous allez vous libérer de vos couches, de, vos, de votre carapace, et plus votre âme bien sera réunifiée, sera alignée. Vous pourrez vous éveiller à qui vous êtes vraiment, et vous allez pouvoir être aligné sur votre chemin de vie, votre mission de vie. Et ça, c'est ma mission. Donc j'ai créé les packs éveil de soi. Alors pour le moment, il y a trois packs différents dans ces packs, donc trois thématiques différentes, euh, c'est aussi pour ça que j'ai voulu un terme général d'éveil de soi pour pouvoir et eh bien y inclure au gré de mes envies de création, euh, d'autres packs à thème, toujours en lien avec cet éveil de soi, mais avec des thématiques plus précises. Donc, pour le moment, vous retrouvez donc trois thématiques. La première, donc, libération du corps, hein, vous le savez, je travaille beaucoup sur le corps et l'image corporelle. Libération de la nourriture, ça, c'est euh, aussi euh, le gros de ma pratique. Hein. Je vous rappelle, je suis diététicienne de formation, donc même si maintenant je fais de l'énergétique et que je mêle plein d'autres outils, euh, j'ai beaucoup, beaucoup euh, travaillé, je me suis vraiment spécialisée dans tout ce qui était donc comportemental, et donc les troubles du comportement alimentaire. Euh, donc c'est un, un pack où on va vraiment travailler sur cette nourriture, sur ce comportement, à hein, comprendre ce comportement alimentaire. Et un troisième, donc le troisième, voilà, le troisième pack, Libération énergétique, où là, eh ben, j'ai voulu vous parler de, de l'énergétique, alors avec forcément le système énergétique, donc les sept chakras, comprendre les chakras, comprendre les différents symptômes, les différents dysfonctionnements qui peuvent justement, qui sont des indices pour eh bien être dans cette démarche de dev perso. C'est-à-dire que voilà si j'ai tel symptôme, c'est à dire que j'ai tel chakra qui est bloqué, donc c'est telle fonction, ok, qu'est-ce qui se passe dans ma vie qui pourrait influencer chakra et le bloquer Qu'est-ce que je dois travailler en, en particulier donc Toujours d'essayer de connecter en fait ces différents plans, ces différents outils dans une démarche générale d'éveil de soi. C'est l'objectif. Donc, euh, donc du coup c'est des packs où vous allez retrouver euh, bah, des vidéos donc c'est les replays, des défis que j'ai pu donner tout au long de l'année euh, parce que l'année prochaine, bah, du coup voilà, mon activité au cabinet euh, euh, eh bien, se développe de plus en plus euh, et donc du coup je vais avoir moins le temps aussi de proposer des défis régulièrement sur mes groupes privés ou des conférences donc du coup j'ai voulu met vous mettre tout ce que j'ai fait tout au long de l'année euh, de façon euh, euh, on va dire accessible à vie, donc dans ces packs là pour euh, puis euh, j'essaie de catégoriser donc, par thématique pour que vous puissiez après choisir en fait quelle est la thématique que vous avez envie vous de travailler à l'instant T, celle qui est la plus juste pour vous de développer. Alors ça ne veut pas dire que je ne ferai plus du tout de défis ni de conférences l'année prochaine, c'est juste que j'en ferai moins. J'en ferai plus une fois par mois, mais peut-être une fois tous les trois mois, je ne sais pas encore, on verra. Euh, donc dans ces packs-là, euh, vous allez donc retrouver les replays des conférences, des défis, vous allez retrouver les cahiers d'exercice, euh, tous les PDF. Vous avez des bonus aussi avec les guides que j'avais déjà euh, créés, les guides sur euh, manger sain, avec les recettes, comment analyser les étiquettes... Euh, le guide sur les compulsions alimentaires euh, Le guide métamorphose Avec euh, plein de conférences sur l'acceptation du corps L'estime de soi, la confiance en soi euh, Voilà, vraiment Beaucoup beaucoup de choses euh, Les méditations aussi pour les chakras Pour harmoniser ces chakras Donc vous allez tout retrouver ça dans ces packs là Et donc le fameux cadeau de Noël que j'ai voulu que ces packs, euh, comme c'était tout le contenu que j'avais pu vous délivrer tout au long de l'année, je voulais que ça puisse encore une fois, et euh, eh bien, euh, être accessible pour tous, comme j'ai pu le faire tout au long de l'année. Euh, et donc, du coup, pour que ce soit accessible pour tous, et eh ben, j'ai créé différents tarifs. Ces différents tarifs, en fait, c'est vous, en gros, qui allez choisir le prix de ce pack. C'est-à-dire que pour chaque pack, je vous propose trois prix. Peu importe le prix que vous allez choisir, vous allez avoir accès exactement au même contenu. D'accord. Donc l'objectif en fait avec ça c'est vraiment que vous puissiez devenir euh, responsable de votre achat, souvent euh, surtout sur les produits un peu dématérialisés finalement comme ça, hein, pas quand c'est du coaching mais du coup quand on achète des packs tout prêts entre guillemets. Et euh, eh bien le risque c'est quand on voit ça sur internet et puis c'est un peu un achat compulsif et puis bah, pour les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, elles savent encore plus de quoi il s'agit, c'est que c'est un besoin irrépressible. Puis alors en plus si on vous met promo etc, ah oh, c'est trop bien, il faut que je l'ai, hop on clique dessus, on achète et donc c'est vraiment euh, très compulsif. Sauf que finalement on pr ne prête pas tellement attention aux bénéfices est ce que ça va nous apporter, est-ce que j'en ai réellement besoin, est-ce que c'est bon pour moi maintenant, euh, est-ce que ça fait sens euh, donc l'objectif là, c'est justement de, de, de dégoupiller un peu ce comportement compulsif qui finalement est plutôt délétère, bah, et pour moi, et pour vous, hein. euh, c'est-à-dire que quel est l'intérêt d'acheter quelque chose si après derrière finalement vous ne vous en servez pas, c'est plutôt dommage donc là l'objectif c'est euh, que vous puissiez acheter en votre âme et conscience, c'est-à-dire que là c'est je vous laisse l'opportunité de choisir bah, le prix en lien avec le contenu que je vous propose. Donc euh, combien est-ce que vous estimez que ça vaut Ça vous responsabilise dans l'acte d'achat. Donc encore une fois ce n'est pas un achat compulsif, c'est un achat, un acte réfléchi, même si c'est un pack tout prêt avec des vidéos etc. Et voilà, vous le savez, hein, je suis toujours disponible pour mes clientes donc euh, si vous avez des questions par mail, je serai toujours là pour vous. Euh, mais ça n'empêche que c'est un pack où vous allez être autonome dans votre démarche de dev perso. Donc pour moi, c'est important que dès l'achat vous soyez responsabilisé euh, et responsable de votre guérison même quand vous achetez parce que du coup ce sera un achat conscient. Ok, euh, j'estime que ça, ça vaut tant euh, mais parfois aussi peut-être que bah, dans les situations qui fusent en ce moment malheureusement, ça peut être difficile au niveau financier donc encore une fois, je vous ai dit je voulais que ce soit tout comme tout au long de l'année accessible au plus grand nombre donc c'est aussi en lien bien avec votre vos finances du moment ce que vous pouvez aussi dépenser sur le moment c'est à dire que tout le monde a besoin de se développer et l'argent ne devrait pas être un frein ne devrait pas être une limite donc souvent, on, on, on met, ce, ah oui, mais j'ai pas d'argent, etc. Alors parfois, ça cache aussi une peur hein, d'aller creuser. Donc là, justement, je veux pas que l'argent soit un frein, je veux pas que l'argent soit une excuse. Ça doit pas être une excuse pour se développer et pour et pour se sentir mieux. Donc là, si vraiment vous achetez, c'est en lien avec ce que vous estimez comme valeur du produit, en lien avec vos capacités euh, financières. Et voilà, je, je, je, je, je me responsabilise, c'est moi qui choisis. Euh, et là, je fais vraiment un acte déjà d'amour envers moi-même, un acte de bienveillance, un acte réfléchi dans cet achat et donc c'est vraiment une, une première marche hein, de gravité, c'est vraiment un, un, un premier passage en fait sur ce chemin spirituel et de dev perso. Donc euh, voilà, c'est comme ça que j'ai voulu l'apporter, que j'ai que j'ai voulu le créer. Donc j'espère que c'est vraiment que ça va vous plaire. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses. Si jamais il y a des choses qui sont pas claires, encore une fois, je suis disponible par mail. Donc envoyez-moi un message, posez-moi vos questions, j'y réponds à chaque fois. Euh, donc voilà, j'espère de tout cœur que ces packs vous plairont, que vous prendrez du plaisir à les regarder, que vous prendrez du plaisir à vous découvrir euh, autant que j'ai pris du plaisir à les créer. Alors maintenant euh, qu'on a bien papoté, euh, eh bien je vais vous proposer une guidance donc pour le mois de décembre. Donc je vais battre les cartes. Euh, je vais vous préparer trois tas euh, que je vais ensuite vous montrer. Alors il y aura euh, euh, des petits symboles hein, pour vous permettre de bien identifier l'état. Je vous laisserai du coup euh, quelques minutes ou alors je vous invite tout simplement à mettre la vidéo sur pause pour voilà fermer les yeux, prendre de profondes respirations, essayer de vous recentrer sur vous, de vous détendre au niveau émotionnel, de vous calmer et de choisir le tas qui vous attire le plus sur le moment et puis euh, de remettre euh, donc euh, la vidéo sur lecture et vous verrez ensuite et euh, eh bien donc euh, les cartes avec les différents tas et euh, quelle est l'interprétation et eh bien que moi je peux vous donner par rapport à ça, c'est-à-dire ce qui me vient au niveau de mon intuition, donc euh, une guidance pour ce mois de décembre, hein, donc ça va être euh, vraiment généraliste sur le mois de décembre, euh, donc ça pourra correspondre à tous les domaines hein, dans ce sens, euh, mais je vous invite. Toujours pareil, le sens de votre vie, c'est vous qui le donnez. Je vous invite aussi à regarder les cartes euh, et à voir aussi ce qu'elles font émerger en vous, ce que ça vous fait penser. Euh, c'est vraiment important aussi que vous-même, vous puissiez avoir votre propre interprétation de ce qui est remarqué sur les cartes. Hein, de ne pas trop vous fier non plus qu'au livret, qui est une interprétation parmi tant d'autres. C'est important aussi de connecter à ce que votre intuition et votre petite voix intérieure vous dit. Donc euh, du coup, eh bien, je vous dis à tout de suite pour choisir les tas de cartes. Alors voici les donc les trois euh, tas de cartes que euh, je viens de vous tirer. Donc je vous laisse choisir. Donc euh, voilà, vous avez les petites pierres au dessus pour euh, pour vous aider à les identifier quand euh, vous pourrez donc euh, voir le contenu de ces cartes. Donc voilà, encore une fois, je vous invite à fermer les yeux, vous détendre et choisir le paquet de cartes qui vous appelle le plus. Vous pouvez donc mettre pause hein, sur la vidéo. Et on se retrouve tout de suite de l'autre côté pour interpréter tout ça. Alors on se retrouve donc ce, pour ce premier tas. Euh, alors c'est un tirage euh, qui est un peu ambigu dans le sens où vous avez donc euh, cette carte du 9 d'épée qui est donc une carte euh, très sombre, très euh, très noire, plutôt négative. Euh, elle va vraiment représenter tout ce qui a trait à l'anxiété, l'insomnie, on va y revenir parce qu'il y a beaucoup de de liens là dans ces cartes avec la nuit euh, donc dépression inquiétude euh, voilà désespoir euh, voilà c'est une carte qui est vraiment euh, très très difficile euh, voilà, là c'est vraiment quelque chose, là on vous invite à vous poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous garde éveillé la nuit, est-ce que votre mental, parce que sur l'épée on est vraiment sur cet intellect euh, est-ce qu'il y a voilà des pensées qui, qui, qui des questions auxquelles finalement vous allez ruminer sans cesse, mais finalement il n'existe pas tellement de réponses, euh, mais en tout cas ça peut vous empêcher de, de dormir euh, mais voilà, là on vous dit aussi que c'est vraiment votre propre esprit hein, qui est la principale cause de ces difficultés actuelles, euh, que voilà, c'est vraiment cette inquiétude à, à outrance qui fait que vous pourriez peut-être avoir donc du mal à dormir. Euh, alors cette carte quand elle est, alors là on est plutôt sur du, du présent et du futur, elle va indiquer que voilà il risque d'y avoir des pertes des choses difficiles peut-être euh, voilà des tourments dans votre vie euh, alors ça peut être voilà, une forme de détresse voire de deuil hein. alors le deuil c'est pas forcément euh, en lien avec la mort physique, hein, la deuil de quelque chose euh, peut-être que vos sentiments vont être marqués par euh, une perte récente ou du stress dû à un surmenage, une pression financière ou encore des difficultés relationnelles euh, alors voilà j'aurais plutôt tendance aussi à partir sur ce côté on va dire euh, relationnel, pourquoi Et eh bien parce que on a euh, donc cet épouvantail alors ça c'est les cartes du Dixit euh, cet épouvantail euh, alors ça c'est ma représentation mais je vous invite à, à, à, à voir ce qu'il ce qu fait évoquer chez vous hein, cet épouvantail, mais pour moi il symbolise en plus avec les tournesols, un peu ce, ce roi soleil avec ce sceptre là qu'il a dans la main. Euh, donc pour moi voilà, il symbolise vraiment un personnage masculin, euh, voilà, qui est un peu notre roi qui, qui, qui prend un peu beaucoup d'ampleur, mais voilà, avec cette carte de neuf d'épée qui vient, attention, euh, attention aux, aux tensions au niveau euh, des relations, euh, peut-être donc quelque chose des tensions euh, qui viennent vous perturber perturber votre sommeil. On est ici dans cette carte de l'équilibre avec la nuit, c'est-à-dire que alors, dans ces cartes-là, cette carte, elle indique souvent qu'il y a un équilibre qui se fait la nuit, mais on est toujours dans cette notion de la nuit. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe la nuit où ça vous empêche de dormir. On retrouve ici, hein, avec cette image-là de, de, de, de ce visage en fait qui dort, hein, qui se repose. Hein, c'est bien marqué, faire une pause. Donc euh, là, le, le message de l'âme, c'est stop, tout va trop vite autour de vous. Asseyez-vous, inspirez, expirez et offrez-vous ce moment de calme et d'introspection. Euh, donc là, on vous invite vraiment à prendre une pause, euh, à dormir euh, à vous reposer la nuit en lien donc peut-être avec cette relation amoureuse mais ça peut aussi être des difficultés au, au niveau du travail hein, là c'est vraiment aussi à prendre c'est à vous aussi de voir ce qui résonne en vous ou pas hein. les cartes c'est vraiment personnel euh, moi je vous donne toutes les possibilités et après vous prenez ce qui fait sens pour vous pour justement euh, vous, vous vous diriger vers un travail d'introspection personnelle euh, et c'est d'ailleurs ce qui vous est proposé euh, grâce à cette carte alors ici alors ça c'est des cartes que moi j'ai créées que j'utilise avec mes clientes donc, euh, euh, les cartes jaunes, ça va être des cartes de thématique et les cartes marron, des cartes outils. Donc là, on est dans la blessure de trahison. Donc, si vous êtes une femme, blessure de trahison, ça va être avec les hommes. C'est pour ça que là, voilà, ça me fait plutôt penser avec ce côté eh bien euh, masculin et donc euh, relation amoureuse. Mais encore une fois, c'est mon intuition. Donc, vous voyez si ça vous parle ou pas. Euh, donc, on vous conseille voilà, de lire. Alors, est-ce que c'est juste faire une pause et lire un bon bouquin euh, peut-être que de lire ce qui me vient là tout, tout, tout juste là c'est peut-être de lire avant de dormir si vous avez des insomnies des, si, des, des difficultés à dormir alors je vous rappelle c'est une danse pour moi de décembre hein. mais là on vous invite à, à prendre ce temps à faire cette pause aussi avant de dormir il y a des choses qui se passent dans la nuit pour vous euh, il y a des choses qui se règlent aussi au niveau énergétique et que justement pour calmer ce mental là qui pourrait venir un peu vous, vous créer ces insomnies vous empêcher justement de, de faire ce travail de, de repos la nuit on vous invite à lire et donc, à lire avant de dormir va vous aider aussi à prendre ce recul sur les choses. Euh, donc c'est pas forcément non plus toujours des, des, des lectures hein, sur le dev perso. Hein, on a aussi besoin de, de parfois de faire des pauses hein, sur le travail personnel pour intégrer. Alors là on a une carte qui est très forte, c'est la carte du oui, dites seulement oui, c'est une carte très affirmative et en gros c'est oui, oui à tout, hein, oui au changement, oui à ce qui va se passer, et, et oui bah même si ça fait mal, on y va. Euh, donc d'être aussi dans une dynamique d'ouverture, pour moi la carte du oui c'est l'ouverture, c'est ne pas rejeter en force tout ce qui se passe, mais ok je dis oui à tout et je vois bien ce qui se passe, je reste dans l'ouverture, euh, alors vous le verrez tout de suite après aussi avec la méditation, on sera dans l'ouverture du cœur, donc on est dans cette thématique là aussi. Voilà, j'espère que ça vous parlera, euh, toujours pareil c'est une guidance générale, donc c'est pour que ça puisse convenir à... Ou plus de personnes c'est pour ça que je donne plusieurs pistes euh, et encore une fois c'est à vous de prendre ce qui vous parle et ce qui résonne en vous alors nous voici pour le deuxième tas euh, donc pour les personnes qui ont choisi la pierre bleue alors ici on est sur une guidance plutôt euh, positive en tout cas encourageante là c'est on vous demande vraiment de retrouver votre pouvoir euh, personnel alors on commence par euh, donc, la carte du Dixit euh, que vous avez donc juste ici. Donc là on a la carte donc, du Pierrot euh, qui est donc seule. Euh, triste, hein. il se sent euh, vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment tout seul. Euh, mais en même temps, il y a ce coup de projecteur euh, vraiment qui qui le met en avant, qui le met en lumière. Et pour moi, c'est vraiment ce qui ressort de là de ce tirage pour ce mois de décembre. C'est vraiment là, il est grand temps et euh, eh bien de vous mettre en lumière et de retrouver votre pouvoir personnel. Euh, on a cette carte là du neuf de, de pentacle qui est vraiment une carte de prospérité personnel, là c'est vraiment vous. Alors ça peut aussi vous dire attention à, euh, à ne pas être trop aussi en, en lien vers les autres, c'est-à-dire que vous pourriez aussi dépenser beaucoup d'énergie d'énergie, d'argent, autres euh, pour et euh, eh bien pour les autres et euh, finalement vous pourriez en finir par en souffrir donc c'est aussi peut-être euh, ici ce ce pierrot en fait qui vient aussi symboliser cela donc attention euh, l'objectif ce n'est pas euh, voilà de, de tout sacrifier pour sa famille euh, sacrifier donc son propre bonheur euh, mais euh, finalement de, de retrouver en fait cette euh, épanouissement personnel et regarder aussi ses propres intérêts euh, donc, euh, voilà, pour être dans cet épanouissement. Et pour moi, on est vraiment dans l'épanouissement avec le reste des cartes aussi. Hein. Mais voilà, si on reste un petit peu sur ce 9 de Pentacle, donc c'est vraiment une carte très euh, voilà très positive. Euh, vraiment, c'est cet épanouissement personnel qui est donc récompensé. Euh, cette carte, elle vous invite vraiment à saisir votre tout votre pouvoir, en fait, à vous rendre compte. C'est vraiment une carte d'estime de soi, hein, euh, qui vous permet vraiment de, de connaître et développer votre propre solidité. Euh, donc, c'est vraiment un présage assez positif. Hein, si vous décidez, si vous réfléchissez en tout cas à prendre des décisions qui concernent euh, bien la croissance de votre esprit et puis euh, là tout à droite on a euh, donc euh, ce chakra euh, coronal hein. donc là on est aussi dans cette ouverture au divin. Euh, donc voilà, en tout cas, cette carte de neuf de pentacle, elle vous encourage à investir en vous hein, et à devenir la meilleure version possible de vous-même. Euh, donc c'est vraiment cette carte d'épanouissement. Euh, en tout cas voilà pour concernant cette guidance, en tout cas du mois de, de décembre, euh, c'est vraiment une carte qui est très encourageante, qui va, qui, qui annonce vraiment la possibilité d'une prospérité euh, sereine et heureuse en tout cas. Euh, donc, euh, voilà, plutôt positif, d'autant donc euh, que, comme je vous le disais, on a cette carte, donc chakra euh, cou couronne coronale on voit pas très bien hop je me décale un peu avec les, les reflets des spots donc ce chakra coronal qui euh, voilà fait peut-être sens justement avec cette évolution euh, alors je vous invite aussi à regarder euh, c'est ce qui m'a frappé quand j'ai euh, soulevé les cartes euh, c'est euh, ce rose qui est présent notamment sur ces trois cartes là et puis vous en avez un petit peu ici hein, sur cette thématique de rose violet donc on est vraiment sur cette ce thématique du, du, du divin hein, l'ouverture à plus grand que soi hein. c'est pas euh, croire en dieu c'est euh, croire à plus grand que soi et à s'ouvrir vraiment au monde. Alors on a sa carte aussi de la prêtresse, donc là, où on vous invite vraiment à, justement, comment euh, comment euh, comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership Là, on est vraiment là-dedans. Hein. Alors, soit ça va se manifester au niveau professionnel, si vous êtes entrepreneuse, par exemple. Donc là, on vous invite vraiment à prendre votre pouvoir, à vous montrer et, et vraiment à, à évoluer en ce sens, à vous ouvrir. Euh, alors, si vous n'êtes pas dans, dans l'entrepreneuriat, peu importe, là, on vous invite, encore une fois, à vous ouvrir à plus grand que vous et, euh, et, à, et à aussi à, à, à mesurer à quel point vous pouvez être un leader. Hein. Donc là, on vous invite vraiment à, à réfléchir de quelle manière euh, vous pouvez être appelé à, à vous élever, justement, et à faire valoir votre leadership, que ce soit au niveau de votre famille, de votre travail, euh, voilà, dans tous les domaines de votre vie. Euh, en tout cas, comment est-ce que vous pourriez devenir le leader que vous souhaiteriez avoir vous-même Donc c'est vraiment une carte, encore une fois ici aussi, de dev perso, hein, de, de, de, de, de prospérité personnelle et d'estime de soi voilà vous n'avez pas besoin de connaître le chemin soyez seulement convaincu qu'il existe hein, c'est ce qui est dit pour cette carte euh, voilà vous avez une tribu les gens qui vous attendent euh, qui, qui vous font confiance et que vous pouvez euh, que vous pouvez donc accompagner vous aussi euh, vous êtes quelqu'un voilà de charismatique et vous avez besoin de vous élever aussi à votre propre lumière donc peut-être que ces derniers temps vous vous sentiez un peu seul vous avez l'impression justement de ne pas être entouré de votre famille d'âme de votre tribu d'être avec des gens qui ne vous comprennent pas mais il y a ce coup de projecteur là, on vous invite vraiment à prendre conscience que vous avez tout en vous. Ici, on retrouve sur cette carte aussi de messages de l'âme, s'unifier. Hein. Donc là, on parle des facettes du diamant, hein, qu'il faut se réunifier, euh, que la force euh, voilà, de l'unicité va vous combler donc c'est vraiment retrouver toutes ces parts en vous pour faire de vous un diamant euh, un leader né et, euh, et, et attirer à vous cette prospérité et, et les gens qui sont qui, qui sont justes aussi pour votre évolution personnelle, en tout cas je trouve que c'est un tirage très positif, voilà attention quand même parce que dans chaque carte il y a un côté plutôt une polarité plutôt positive et négative donc le 9 de Pentacle peut aussi dire attention à ne pas être trop aussi centré sur les autres et à se recentrer sur soi, hein. donc avec aussi cette notion ici hein, de solitude, mais pour moi c'est quand même très positif. Et alors, ces couleurs, je trouve que c'est assez, euh, assez flagrant sur ce côté. Euh, voilà, il y, a, il y a du rose, voilà, de la bienveillance, mais c'est surtout ce côté violet qui est très en. en enfin, voilà, le, le violet c'est la couleur du chakra couronne et l'ouverture au spirituel, hein, donc euh, voilà. Et donc ici, sur euh, eh bien les cartes euh, que j'ai créées moi, donc avec la carte de thématique et d'outils, eh bien, donc on a euh, la thématique, c'est la prise de perspective. Donc là, en gros, la prise de perspective, c'est on vous demande de vous projeter dans le futur et de vous projeter, voilà, peut-être que euh, vous avez, donc alors pour le coup, euh, les outils, c'est les croyances limitantes. Donc euh, c'est vraiment en lien avec les pr la prise de perspective aussi. C'est euh, justement euh, comment est-ce que euh, vous pourriez vous projeter dans une situation du futur proche. Euh, vous avez tendance un peu à vous auto-saboter parce que vous avez identifier certaines croyances limitantes et des choses qui vous bloquent et comment est-ce que vous pouvez en utilisant aussi ce pouvoir de, de visualisation créatrice dialoguer avec votre moi futur euh, pour et euh, eh bien lui indiquer que bah, ce qu'il est en train de faire ces fameuses croyances et comportements euh, automatiques bah, finalement ils sont plutôt délétères et, à, et justement insuffler cette notion hein, d'estime de soi et, et de reprendre son pouvoir personnel et son leadership Hein, vraiment de, de, de, de réunifier ce diamant-là, de, de, de prendre votre place, de vous ouvrir à tout ça. Comment est-ce que vous pourriez l'insuffler dans cette prise de perspective et dans, dans ce recul sur les choses et, et, et communiquer, communiquer avec votre moi euh, futur Voilà, <rire> j'espère que c'était clair pour euh, ce message-là. Donc euh, pour moi, voilà, un message positif avec quand même... Attention voilà, à ne pas vous sentir trop seul, si vous vous sentez seul, sachez que ce n'est qu'une illusion, hein. il y a des gens qui sont là pour vous aider, vous accompagner, euh, vous avez ce côté leader charismatique qui est en vous, euh, voilà, retrouvez-le, mettez ce coup de projecteur sur vous, réunifiez-vous et euh, tout va bien, très bien se passer. Donc voilà, encore une fois, vous prenez aussi ce que vous avez à prendre, ce qui fait sens dans votre vie, bien évidemment et donc je vous retrouve de suite euh, sur euh, la méditation où on va justement être dans cette ouverture du cœur ici, mais qui va vous aider justement à prendre la pleine mesure de votre diamant et, et, et, et renouer aussi avec cette estime personnelle. Et donc on se retrouve ici sur le troisième paquet de cartes si vous avez choisi donc la pierre noire qui est une obsidienne au passage. Euh, alors donc on retrouve euh, au début donc notre carte euh, du Dixit, avec euh, donc cette euh, jeune femme qui euh, alors qui a un corps violoncelle hein, ou enfin plutôt contrebasse <rire> ou violoncelle euh, donc qui joue de la musique. Alors on a des petits enfants qui euh, grimpent hein, sur sur les, les cordes sur les notes de musique comme des notes de musique. Alors voilà moi je l'associe beaucoup du coup à cette carte ici alors ça c'est des cartes que moi j'ai fabriquées donc là une carte plutôt de thématique hein. donc là la connaissance de soi c'est là où on vous invite à, à vraiment vous, vous découvrir et, et à partir à la découverte de vous-même hein. vraiment connaître qui vous êtes Aller creuser en profondeur et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure c'était l'obsidienne. Je vous ai pas parlé du nom des autres pierres, mais là je trouvais que c'était assez en lien. L'obsidienne, c'est vraiment pour vous permettre d'aller chercher en profondeur. Et donc là on est le la LEI c'est la libération de l'enfant intérieur. Donc c'est un outil que j'utilise en, en, en consultation, mais du coup voilà, ça m'a fait sens quand j'ai découvert les cartes. Voilà, avec ces enfants qui jouent, donc voilà, cette musique qui peut vous aider aussi à vous reconnecter à cet enfant intérieur. Là en tout cas, ce qui vous est demandé pour le mois de décembre. Eh c'est euh, de prendre conscience de qui vous êtes, de mieux vous connaître, mieux peut-être renouer une, co une connexion, une communication avec cet enfant intérieur. Euh, écoutez ce qu'il a à dire, peut-être qu'il souffre et que vous l'écoutez pas, peut-être qu'il vous fait faire des choses euh, difficiles en tout cas, euh, on a cette carte ici de tarot, le 5 d'épée qui est assez noire, hein, d'ailleurs elle est euh, noire et blanche, euh, c'est une carte assez complexe qui euh, indique des tensions, des conflits, euh, des difficultés interpersonnelles euh, voilà, parfois cette carte elle indique aussi qu'il euh, y a une impression de fausse victoire euh, peut-être que vous avez remporté un conflit ou un argument, mais finalement la bataille vous a coûté plus cher que ce que vous croyez euh, Voilà, c'est une carte qui est assez assez difficile, alors comme c'est une carte d'épée c'est toujours en lien justement avec cet intellect hein, donc ses croyances, ce qu'on a dans la tête donc là pour moi ça fait sens aussi avec cette carte euh, donc, euh, des oracles d'Isa hein, de libération énergétique, cette carte d'angoisse hein, donc toutes ces choses qu'on rumine dans notre tête qui nous angoissent euh, donc euh, voilà pour moi les deux aussi sont liés donc, euh, attention, parce que voilà la carte du 5 d'épée, elle peut évoquer des idées un peu sans nuance, inflexibles. Euh, voilà, ça, ça, ça, du coup, ça devient assez difficile de travailler ou d'entretenir une relation productive avec une personne. Donc, peut-être qu'il y a ou il va y avoir dans votre entourage une relation qui sera difficile avec des conflits, des tensions... Et pour moi, c'est en lien avec cet enfant intérieur, quand même. Ça va vous créer des angoisses. Mais justement, pour aller, justement, euh, du coup, euh, découpiller un peu tout ça, on vous encourage, voilà, à vous reconnecter à la musique. Et grâce à la musique, à vous reconnecter à cet enfant intérieur qui peut-être se sent blessé et, et, et finalement qui vient jouer sur ce comportement où vous êtes en conflit avec cette personne. Euh, alors, cette carte aussi du 5 d'épée, elle peut représenter les torts hein, que vous pourriez causer à d'autres afin de parvenir à une victoire, peut-être. Euh, voilà, ça, ça parle aussi de sentiments de défaite. On est vraiment dans cette cette forme de guerre, de guerre avec les autres, mais aussi de guerre intérieure, hein, finalement. Euh, donc voilà, on vous invite aussi à vous relever, hein, de, de, de peut-être aussi relever, reprendre votre épée et, et vous battre pour pouvoir avancer malgré justement ces angoisses que vous pourriez avoir. Euh... Donc voilà, là, il faut aussi que vous preniez ce qui résonne en vous, ce qui fait sens. Euh, voilà, est-ce que vous vivez des conflits en ce moment euh, En tout cas, c'est une carte qui a une connotation quand même négative. Donc là, c'est vraiment à vous d'examiner s'il n'y a pas certains comportements blessants ou égoïstes que vous pourriez être en train d'adopter, mais qui, encore une fois, sont pour moi des conséquences de cet enfant intérieur qui a besoin d'être écouté, en tout cas, qui a peut-être des angoisses. Peut-être que ce que vous vivez, ça vient raviver des, des blessures de l'enfance. Euh, donc euh, voilà, peut-être que il y, y a des choses à, à réfléchir là-dessus. Euh, voilà, ça peut aussi symboliser cette carte-là, le fait euh, tout simplement que euh, vous avez compris que se battre ça coûtait trop cher et qu'il était temps justement de reprendre le cours de votre vie. Hein. Ça peut aussi symboliser que bah ça y est, vous vous êtes battu mais vous avez pris conscience que là ça y est, il fallait, euh, euh, c'était le bon moment pour justement mettre fin à un combat, une querelle. Donc là, l'objectif c'est pardonner. Euh, mettre un peu ça de, de côté et continuer d'avancer se concentrer sur la suite quoi euh... Donc euh, voilà, ou peut-être que euh, peut-être que c'est un conflit que vous aimeriez oublier, mais qui continue de vous poursuivre sans relâche. Enfin voilà, on est vraiment dans cette notion de conflit et d'intellectuel, euh, voilà où ça peut être aussi une situation financière qui nuit à vos projets. Euh, voilà, une situation en tout cas de conflit, encore une fois, qui peut créer donc des angoisses avec euh, bah, peut-être cette envie de voyager pour aussi euh, s'oxygéner. Alors on a la carte de la lémurie ici, qui est donc une carte qui représente ce paradis sur terre. Hein, il est proche, donc euh, plutôt une carte quand même. J'ai envie euh, envie de dire, d'espoir par rapport à, à cette carte assez négative que... Voilà, ça va peut-être aussi symboliser que justement ce combat, la fin est proche euh, et que plus vous aurez euh, euh, connaissance de vous-même, plus vous allez vous reconnecter à cet enfant intérieur grâce à la musique. Euh, entre autres, hein, bien sûr, ce ne sont que des suggestions, et euh, eh bien vous allez pouvoir créer votre propre paradis sur Terre. Il est beaucoup plus proche que ce que vous le pensez. Euh, il est déjà là, il est déjà en fait à l'intérieur de vous, il suffit juste d'aller le contacter. Euh, et donc ça peut symboliser pour moi aussi la fin justement de cette querelle, de cette tension qui peut être symbolisée par ce 5 d'épée euh, de ces comportements voilà qui, qui que peut-être vous vous avez aussi qui euh, finalement euh, provoque ces angoisses ces querelles euh, et que finalement voilà la fin est proche parce que vous allez pouvoir vous reconnecter à vous même alors on a aussi en plus cette carte de message euh, de l'âme qui est la carte ouvrir les yeux euh, donc là on vous invite vraiment bah, à, lever, euh, à lever la tête hein, à sortir de vos pensées justement qui vous enferment, hein, ces fameuses angoisses ici à regarder tout autour, la magie est là tout autour de vous, hein, c'est le message donc elle fait sens aussi pour moi à la lémurie c'est à dire que regardez le paradis sur terre il est déjà là, il y a déjà des choses belles en vous, autour de vous, tout est là déjà, tout est proche, juste ouvrez les yeux, sortez de ce conflit euh, voilà, pardonnez des choses là il est temps de pardonner, de mettre de côté des choses, vous pouvez le travailler les soulager grâce à cette connaissance de vous, à cet enfant intérieur, à essayer de découvrir voilà, quelle, quelle est la part d'enfant intérieur qui a été blessée en lien avec ce qui se passe, là cette tension. Euh, renouer avec la musique, peut-être que vous avez déjà de base euh, l'envie ou, ou l'habitude de pratiquer un, un instrument de musique. Hein, tout ce qui est créatif, ça permet d'exprimer aussi ses émotions, de, de renouer avec soi. En tout cas on vous dit vraiment que là euh, euh, vous avez l'opportunité au mois de décembre d'ouvrir les yeux, hein, de, de redresser la tête, d'avancer, euh, que euh, tout ce qui se passe c'est vraiment dans votre tête, ce sont des angoisses, ce sont euh, de l'intellect, que maintenant il est temps de tourner la page, de pardonner et de voir toute la beauté de, de, de tout ce qu'il y a autour de vous et aussi à l'intérieur de vous. Voilà. Donc encore une fois, à vous de prendre ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Et je vous dis donc à tout de suite pour écouter la méditation où on va parler justement d'ouverture du cœur. Et donc c'est une méditation aussi qui pourra vous aider dans le cadre de, de ces retrouvailles avec cet enfant intérieur. Voilà. Merci pour votre écoute. Alors maintenant, j'aimerais vous proposer une méditation pour finir cette vidéo en douceur. Euh, voilà, avec les événements du moment euh, et puis ce qu'on a pu discuter ensemble, j'aimerais vous proposer une méditation sur le cœur, l'ouverture du cœur. Euh, voilà, comment euh, comment ouvrir son cœur et, et créer une bulle de protection, une bulle d'amour et de bienveillance. Euh, donc du coup, euh, alors moi je vais commencer par me purifier à la sauge parce que j'en ai ressenti le besoin, donc euh, j'écoute mes besoins, mais ce n'est pas du tout une obligation. Euh, par contre, ce que je vous invite à réaliser, c'est euh, eh bien tout simplement euh, de vous mettre dans un espace tranquille, calme, pour que vous puissiez euh, eh bien vous détendre plus facilement. Alors si vous avez envie de, de ritualiser la chose euh, et de, je ne sais pas, peut-être allumer une bougie ou, euh, ou, ou, ou mettre de l'encens, là libre à vous et faites, faites vraiment confiance à, à ce que vous ressentez, ce qui est le plus juste pour vous. Encore une fois, il n'y a vraiment pas de façon meilleure que d'autres de, de faire les choses. Faites-le vraiment selon votre ressenti, ce que vous avez envie de réaliser. Voilà, les choses sont dites, maintenant voilà, je vous invite donc à prendre votre place, à fermer vos yeux et à prendre de profondes respirations. Je vous laisse imaginer donc tout cet air qui rentre par vos narines et qui ressort soit par les narines, soit par la bouche. Plus vous respirez et plus cet air pur permet de purifier toutes vos pensées, qu'elles soient négatives ou juste neutres. Cet air qui vient oxygéner toutes les parties de votre corps et à chaque expiration, Je vous laisse imaginer que toutes les pensées négatives, tous les jugements, les critiques, peuvent partir de votre corps avec cet air et ainsi continuer ce cycle de renouveau naturel qu'est la respiration. Je vous laisse observer toutes les parties de votre corps. Vous pouvez commencer par votre tête, votre visage. Prêtez attention aux muscles de la bouche, de votre mâchoire. Si vous ressentez certaines tensions, accueillez-la et détendez les mâchoires pour que vous puissiez être dans une façon d'être plus souple, sans pli sur le visage comme si l'air venait lisser les plis de votre visage. Puis attardez-vous sur votre cou, sur votre nuque, sur vos épaules, et dès que vous ressentez une tension, observez-la, Essayez de détendre le plus possible tous ces muscles qui ont besoin de repos et de lâcher prise. Puis vos bras et vos mains, l'ensemble de votre dos, votre poitrine qui se soulève au rythme de la respiration. Votre ventre, peut-être ressentez-vous des petits gargouillis, des bruits, vous ressentez la vie à l'intérieur de vous, puis votre bassin, vos hanches, vos fesses et le haut de vos cuisses. l'ensemble de vos jambes avec les genoux, les mollets et vos pieds jusqu'au bout de vos orteils. Quand vous vous sentez connecté à votre corps et détendu, je vous invite à vous concentrer sur l'espace de votre cœur dans votre poitrine. Je vous laisse imaginer une magnifique fleur, telle un nénuphar, dont les pétales sont toutes refermées. Peut-être que cette fleur tourne sur elle-même, peut-être est-elle simplement immobile Et sur votre écran mental, je vous laisse visualiser ou simplement imaginer ou encore ressentir que cette fleur s'ouvre petit à petit, pétale par pétale. Délicatement, toutes les pétales s'ouvrent, une à une. Et progressivement vous pouvez découvrir l'intérieur de cette fleur. Peut-être aurez-vous l'impression, la sensation qu'elle détient quelque chose. Peut-être un bijou, une pierre précieuse, un mot, ou rien du tout. Laissez-vous contempler et ressentir cette fleur grande ouverte. Plus vous la regardez, plus vous la ressentez et plus vous la sentez grandir à l'intérieur de vous. Et combler tous les espaces de votre corps. Plus vous vous connectez à elle et plus vous ressentez cette chaleur bienveillante qui irradie dans tous les espaces de votre corps. Et plus vous vous connectez à elle, et plus cette chaleur dépasse votre corps, et vient remplir l'espace autour de vous, comme pour former une bulle, une bulle de protection, tout autour de votre être, au-dessus, devant, sur les côtés, derrière et en dessous de vous. Vous êtes parfaitement protégé dans cette bulle de chaleur bienveillante. De quelle couleur est-elle Elle peut être transparente, brillante, chaude, violette. Vous n'êtes pas obligé de la voir, mais juste de ressentir. Et plus vous ressentez cette bulle, et plus vous vous sentez en paix. Et pour finir cette méditation, je vous invite à suivre votre respiration. À chaque inspiration, je vous invite à dire je suis en paix avec mon être. Et à chaque expiration, et ainsi avec le monde qui m'entoure. je suis en paix avec mon être et ainsi avec le monde qui m'entoure. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez et vous laisser encore quelques instants bercer, baigner dans cette douce lumière chaude de bienveillance et d'amour. Quand vous vous sentirez prête, vous pouvez commencer à bouger vos bras, vos mains, vos pieds, à détendre vos épaules. Et quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux. Voilà, ce premier vlog euh, est terminé, j'ai été ravie de vous proposer, j'aime beaucoup ce format, j'ai l'impression de, de papoter, euh, donc j'aime beaucoup, j'espère qu'il vous aura plu aussi. Euh, que ça vous aura plu de voir les différents outils que je peux utiliser, pratiquer. J'espère que ça va vous donner des, des idées euh, pour vous. Hein. C'est vraiment l'objectif. Euh, voilà, je vous dis du coup euh, eh bien, au mois prochain euh, pour euh, le vlog euh, bah, du mois prochain, tout simplement. Euh, donc, ce sera fin décembre. Alors, je ne sais pas encore à quelle date exactement. Peut-être qu'on aura déjà passé les fêtes de fin d'année. Euh, si jamais c'est le cas, eh bien, je vous souhaite en avance de passer de très, très belles fêtes. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et juste pour finir, pour clôturer, je voulais bien vous proposer un mantra qui peut bien vous accompagner durant tout le mois de décembre. En tout cas, moi, il m'accompagnera. Donc tout simplement, le mantra, je suis à ma juste place à chaque instant. Voilà. Merci beaucoup. Passez une très très belle journée et à très vite sur ma chaîne pour un nouveau vlog. Merci. Salut, salut.